à tous, depuis plus d'un an, nous vivons au rythme de la crise sanitaire. Il nous tarde de retrouver une certaine normalité. Dans ces circonstances, il ne faut pas que l'Église perde de vue sa raison d'être, sa mission, qui est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment dire cette bonne nouvelle aujourd'hui Comment la traduire dans des actes concrets, dans des gestes de solidarité C'est la thématique que nous avons retenue pour ce premier culte au niveau de notre département du Barin. Nous avons invité le pasteur Luc Maroni, ingénieur en économie sociale et solidaire. Il est aussi le président du CNEF Solidarité. Il développera avec nous quelques pistes de réflexion et je crois qu'il ne manquera pas de nous encourager et de nous inspirer dans notre créativité. Bien sûr, nous aurions préféré vivre ce temps en présentiel, voir les visages les uns des autres. Dans l'impossibilité de le faire, nous allons tout de même vivre un temps d'unité, sans uniformité. Donc, unité puisque nous allons tous suivre la même prédication, toutes nos églises du département. Et diversité puisque chaque église organisera le reste de son culte comme elle entendra, sa louange, sa prière, etc. Donc rendez-vous le dimanche 6 juin pour ce temps d'unité malgré la distance.